La Bible. Tout d'abord, il faut savoir que la Bible c'est un livre sacré de Dieu. Et la Bible est divisée en deux parties. Nous avons le Nouveau Testament, qui nous explique le commencement de toutes choses, et à la fin, l'Ancien Testament avec la venue de Jésus Christ. Et la Bible nous montre la marche à suivre. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit se comporter Nous montre comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre dans la société Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit doit agir. Et la condition essentielle pour la lecture de ces livres si précieux est l'humilité. Parce que tu veux lire la Bible, tu dois mettre de côté tes connaissances. Tu dois mettre de côté ton savoir. La première chose à faire, c'est de prier, demander l'aide du Saint-Esprit. Tu dois demander à ce que le Saint-Esprit puisse te guider que le Saint-Esprit puisse te faciliter la compréhension, que le Saint-Esprit puisse t'accorder l'intelligence céleste, afin que tu puisses comprendre ce livre si sacré. Tout simplement parce que nul ne peut, nul ne peut comprendre la Bible si cette personne n'est aidée par le Saint-Esprit. Lorsque tu veux lire la Bible, tu dois demander l'aide du Saint-Esprit. Et la Bible ne se lit pas comme tous les autres livres, comme on a l'habitude de lire, la Bible se médite. La Bible, lorsqu'on lit la Bible, on doit le méditer. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Josué. Josué 1, chapitre 8. Et là, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne se le point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon, ce, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du, du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. J'aime ces paroles. Parce que ce verset a commencé par le fait que ce livre ne doit pas s'éloigner de nos bouches. Mais encore plus important sur la deuxième partie, qu'on doit le méditer jour et nuit. Lorsque tu lis la Bible, tu dois le méditer. Tu dois méditer la Bible. Parce que méditer, en hébreu c'est aga qui veut dire parler, penser, marmonner. En fait, dans, lorsque tu lis la Bible, tu parles à Dieu. Et parler, c'est une discussion. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un, tu poses des questions. Et quand tu poses des questions, tu dois t'attendre à des réponses. Tu dois prendre le temps qu'il faut. Vous savez, la Bible t'accorde une connaissance. Et nous savons que le, la connaissance, c'est le début de toute chose. Vous savez, lorsqu'un étudiant en chirurgie arrive le premier jour, donc le premier jour de son cours, donc le premier cours, ces professeurs ne vont pas lui demander de faire le travail type d'un chirurgien, c'est-à-dire opérer. Ils vont d'abord lui donner la connaissance, la théorie, pour faciliter la pratique. Et bien c'est la même chose avec Dieu. Pour avoir une intimité avec Dieu, tu dois le connaître. Tu dois savoir comment il agit, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et pour tout cela, tu dois avoir la connaissance de sa parole se trouve dans la bible la bible la bible nous permet de résister devant les tentations tu sais, la bible nous permet de résister devant le diable vous savez si tu lis dans les livres de luc luc chapitre 4 lorsque dieu lorsque pendant jésus avait été tenté par le diable Lorsque le diable a posé des questions à Jésus, si vous lisez bien, vous verrez, avant qu'il réponde, Jésus disait toujours qu'il est écrit. Il est écrit. Lui qui est Jésus-Christ. Il a eu besoin de faire recours à la parole pour répondre au diable. Et toi et moi, toi et moi qui sommes des personnes avec des failles, à combien plus forte raison Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple que par moments. Notre repense, notre propre réponse, ne suffit pas. Il faut faire recours à la parole. Et ma prière de ce soir est que le Seigneur nous aide à méditer cette parole jour et nuit. Et que ces paroles ne puissent pas s'éloigner de nos bouches. Que le Seigneur vous fortifie.